Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vous refais une vidéo sur les priorités à droite mais ce que je vais faire c'est que je vais changer un petit peu puisque je vais la faire mais cette fois-ci je suis à pied, je suis à pied puis je suis tout seul au monde le petit changement qui va y avoir c'est que je vais vous expliquer mais plus calmement, plus facilement aussi comment aborder une priorité à droite, déjà comment la reconnaître et surtout quoi faire, quel comportement adopter à l'approche de celle-ci vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que vous n'aviez pas le temps dans ma précédente vidéo d'analyser tout allait trop vite et c'est vrai que je m'en étais pas forcément rendu compte puisque vous le savez déjà je conduis depuis un peu plus de 10 ans alors c'est mon boulot aussi j'ai l'habitude de traiter les informations très rapidement mais c'est pas le but de cette chaîne cette chaîne c'est pas moi cette chaîne YouTube c'est vous donc il faut vraiment que vous progressiez vous et pas moi la première des choses quand vous roulez c'est déjà de bien connaître vos panneaux Ce qu'il y a, c'est que vous allez devoir vous demander est ce que je suis prioritaire à la prochaine intersection ou est ce que je le suis pas si déjà vous savez pas trop répondre à ces deux questions attention je vous invite à relire un peu votre bouquin de code notamment sur les panneaux à vous de voir est ce que vous êtes prioritaire si jamais vous êtes prioritaire est ce que les gens le savent et est ce que les gens vont vraiment vous laisser passer aussi si vous n'êtes pas prioritaire il n'y a pas 50 possibilités il n'y en a que 5. vous allez aborder soit un feu tricolore soit un rond-point sans giratoire, soit un stop, soit un cédé le passage ou soit, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, une priorité à droite. Donc ce qu'il faut se dire c'est que déjà comment reconnaître une intersection Une intersection c'est tout simplement une route qui va être coupée en deux. Dès que je vais avoir une route coupée en deux, déjà qu'est ce que je vais devoir faire Je vais devoir ralentir. Les intersections par conséquent ça veut dire quoi Que c'est simplement un croisement de route. L'idéal ça va être d'adapter sa vitesse par rapport à la situation. Si je suis limité à 50 ou à 80, il est bien évident que je ne vais pas atteindre ces vitesses-là pour les franchir. L'idée, c'est de se dire qu'une intersection, c'est tout simplement... Un croisement de route. Plusieurs personnes vont se rencontrer et à travers ça, il va y avoir un ordre de passage. Est-ce que je vais passer en premier ou est-ce que les autres vont devoir passer devant moi Donc l'idée, c'est d'aborder les croisements de route, c'est-à-dire les intersections, à une allure réduite. Si je suis limité à 50, que j'arrive sur une priorité à droite, je vais peut-être pas arriver à 50 km h Ça sera à ce moment-là excessif. Ralentissez. Et ralentissez en fonction de quoi Tout simplement en fonction de la visibilité. Plus ma visibilité va être réduite, plus mon allure va être lente. Et au contraire, plus j'y vois, et moins je vais devoir ralentir. Maintenant, revenons-en à la priorité à droite. N'oubliez pas comment reconnaître une priorité à droite. Il faudra trois choses. Déjà, il me faudra une absence totale de signalisation, c'est-à-dire de marquage au sol et de panneaux. Une priorité à droite, il n'y aura aucun marquage au sol. Pas de passage piéton, pas de pointillés, pas de ligne blanche continue, tout ça, vous oubliez. Ensuite, à rapport à la signalisation, il me faudra aussi aucun panneau. Aucun panneau, aucune balise Tout ça aussi, vous l'oubliez Et troisième critère qui est vraiment très important Et c'est là où parfois il y a des incompréhensions Il me faudra une route complètement goudronnée Donc là regardez, j'ai pas vraiment besoin d'aller très très loin Puisqu'imaginez tout simplement que je suis là avec ma voiture Je suis en train de conduire Ici j'ai une intersection N'oubliez pas, intersection, route coupée en deux Vous la voyez juste ici Répondez bien à ces trois questions Est-ce que vous voyez quelque part un panneau Regardez bien, est-ce qu'ici j'ai un panneau Est-ce que j'ai un marquage au sol Regardez bien, absence de signalisation Et surtout, une route qui va être goudronnée Regardez bien, route goudronnée Les gens vont croire que je suis complètement fou Mais c'est pas grave Quand j'ai pas de marquage au sol, pas de panneau Ça veut dire que si quelqu'un arrive ici Qu'est-ce que je vais devoir faire Je vais devoir m'arrêter pour le laisser passer Donc là, à la limite, qu'est-ce que j'aurais fait Ma visibilité elle est plutôt bonne je ralentirai à la limite un petit peu, puisque 50, ça sera peut-être un petit peu excessif. Je vais ralentir. Je vais jeter plusieurs coups d'œil pour en être sûr. Être sûr que personne n'arrive comme un fou. Mais surtout, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas parce qu'il n'y a personne. On continue. Maintenant, regardez. Je prends la même histoire. Je suis en train de rouler. Et là, d'un coup, boum, route coupée en deux. Je suis vigilant, mais n'oubliez pas. Est-ce que ça, c'est une priorité à droite Est-ce que ici, je vais avoir une route goudronnée Regardez bien. Non, il y a du gravier si quelqu'un arrive ici, je suis prioritaire. On continue Allez, on va juste un tout petit peu plus loin, vous allez voir. Je continue sur la même route. Ah, oh, ça fait plaisir du soleil. Là, je roule, il n'y a aucun panneau, mais observez bien, pas de panneau. Sur le sol, il y a le marquage du stop, ce qui veut dire que logiquement, par rapport à eux, je suis prioritaire. Attention, je ralentis quand même. Je suis prioritaire que si la personne de droite sait qu'elle a un stop. Vous avez vu, il n'y a pas de panneau. Mais un marquage au sol. Alors ici, on rencontre presque la même situation que tout à l'heure. Je roule. Imaginez que je vais tout simplement là-bas. Les gens qui arrivent à ma droite, ils ont un cédé le passage. Je suis prioritaire. Coup quand même. Je ralentirai. Il n'y a personne. Je reprends l'accélérateur. Bon, J'espère qu'elle va vous aider cette vidéo parce que... Bon, faites courir quand même alors après je vous en veux pas parce que de toute façon il fait beau il fait froid il fait froid c'est vrai mais surtout il fait beau ça fait plaisir de ne pas être dans une voiture c'est dimanche et je suis seul au monde mais c'est pas grave allez ici si c'est un petit peu pareil je suis tranquillement en train de rouler et là j'aperçois je sais pas si vous le voyez un marquage au sol et là-haut, on repère aussi qu'ils ont un CD le passage. Donc je ralentirai au cas où. Je jetterai bien un coup d'œil s'il faut un deuxième. Et je reprends mon accélérateur. Ici, vous allez retrouver ce qu'on appelle un bateau. Donc le bateau qui n'a rien à voir avec ça. Blague du jour. Le bateau, c'est tout simplement un trottoir coupé en deux. C'est-à-dire ça. Quand les gens ils ont un bateau, forcément, c'est un lieu privé. Regardez. Un magasin. Ici, un entrepôt. Les gens qui arrivent là ne sont pas prioritaires. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient incédé le passage. Et ici, je continue tranquillement ma route. Toujours pareil, une route coupée en deux. Alors j'arrive, même attitude, je ralentis. Par chance, visibilité, d'accord Je ralentis un petit peu. Déjà, j'arrive à voir là-bas un marquage au sol. Ensuite, là-haut, je vois aussi un panneau. Triangle vers le bas, c'est donc un... Un... Céder le passage. Je ralentis, petit coup d'œil, visibilité plutôt bonne. Si on avait pas je pourrais ralentir un peu plus, mais je suis prioritaire. Arrivé ici, je reprends l'accélérateur. Là c'est impossible. Priorité à gauche, elle n'existe pas. Là, le seul moment où je vais céder le passage à gauche, c'est tout simplement les ronds-points, les stops ou les céder le passage. Mais attention, ce sont trois intersections encore différentes. On n'y est pas hein, dans cette vidéo. Alors on est en milieu de vidéo, j'en profite aussi pour vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez justement ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la manière dont je traite finalement cette vidéo, qui est un petit peu différente, un sac à dos, des jambes, du soleil. Alors là il n'y a pas grand monde évidemment, je suis dans une zone commerciale, mais ne quittez pas tout de suite. quittez pas tout de suite la vidéo parce que je vais en ville, mais à pied c'est sûr que ça demande un tout petit peu plus de travail et d'énergie. Alors quittez pas, on y va tout de suite Allez, je suis obligé de me dépêcher parce que vous passez en moyenne que 4 minutes sur mes vidéos. Alors si je passe plus de 4 minutes, vous allez cliquer sur la croix rouge, ça ne me range pas. Regardez, je continue toujours tout droit. Donc justement dans cette direction, imaginez je vais toujours tout droit. Et là, qu'est-ce que je vois ben, Que le marquage il vient d'être refait. Donc les gens de droite, ils ont hein stop. On est d'accord. Ben, C'est pareil, il n'y a pas nos 8 côtés tournés. Je suis capable, même sans ce marquage au sol, de voir que je suis prioritaire. Le truc c'est qu'attention, en vieillissant, ce marquage au sol disparaît. C'est pour ça que je cherchais bien. Marquage au sol, panneau, dans le meilleur des cas, les deux. Donc là je continue, ce quartier il est intéressant, je viens beaucoup avec mes élèves. Allez, je continue à rouler. Devant moi une intersection, route coupée en deux. Je cherche. Est-ce qu'il y a un marquage au sol Allez-y, répondez. Est-ce qu'il y a un marquage au sol Est-ce qu'il y a un panneau Non. Donc ici c'est une priorité à droite. Là je ralentirai, je ralentirai beaucoup seconde maximum seconde 15 km h pas plus si quelqu'un arrive là je m'arrête c'est pas le cas je reprends l'accélérateur et je continue toujours ce travail de recherche et là la deuxième information qui n'est pas la principale c'est le stop au fond mais on s'en fout n'y est pas d'abord attention pas de marquage au sol pas de panneau je ralentis toujours pareil 10 15 km h pas plus seconde surtout coup d'œil. si quelqu'un arrive je m'arrête il n'y a personne, je reprends l'accélérateur et attention aussi, puisque là je suis obligé de venir m'arrêter donc je ne sais pas si vous avez préféré ce concept de vidéo, en tout cas moi j'ai bien aimé la tournée, ça m'a fait rigoler je suis dans mon délire hein, à courir un peu à droite à gauche à passer pour un fou quand les gens me regardent pour parler à une caméra, c'est joli ça et en plus ça sent bon donc je sais plus ce que je disais donc je sais pas si vous avez aimé ce concept de vidéo, moi j'aime bien J'espère que vous avez mieux compris, en tout cas, les priorités à droite Pensez bien, est-ce que vous allez être prioritaire, est-ce que vous n'allez pas l'être Si vous l'êtes pas, surtout faites attention, d'accord D'ailleurs si vous l'êtes, faites attention aussi Souvent l'erreur c'est d'ailleurs de croire que parce que je suis prioritaire bah, Les gens vont forcément me laisser passer Alors que ça c'est jamais une certitude d'accord Moi j'ai tendance à le dire à mes élèves Alors c'est un petit peu brutal peut-être Mais des gens prioritaires, il y en a plein les cimetières hein, d'accord Donc vous êtes peut-être prioritaire Mais sur la route il n'y a pas de plus fort Faites quand même hyper attention ne Soyez pas trop dur avec moi si ça vous a pas plu C'est pas grave, j'essaye On peut pas être méchant avec quelqu'un qui essaye Regardez, les gens ici ils ont un stop d'accord Toujours pareil, le panneau, le marquage Le panneau 8 côtés de dos je dois être en mesure, je dois être capable de le reconnaître en fait la conduite c'est beaucoup de recherche. regardez par exemple ici qu'est-ce que je vois, je vois plusieurs informations alors c'est sûr que c'est un petit peu caché comme panneau mais si je cherche, je trouve si je cherche rien, je vais rien trouver et puis si je cherche les ennuis, ben, je vais les trouver aussi quand j'arrive ici, marquage panneau il m'a fait peur je suis prioritaire ici je suis prioritaire, ok et puis quand je regarde bien le panneau il est un petit peu caché c'est vrai mais on m'annonce aussi un sens giratoire. D'accord Donc c'est pas du tout la même règle. Le panneau, il est caché. Mais en cherchant, on le trouvera. Allez, donc là, on est dans un quartier un petit peu tranquille. Mais ça reste la même idée. Je recherche. Regardez bien. Pas de marquage au sol, pas de panneau. Cette fois-ci, pareil. J'aborde une priorité à droite. Est-ce que vous l'aviez vu, celle-là Priorité à droite, donc surtout si j'ai pas de visibilité, je peux même laisser rouler ma voiture et avoir le pied surtout au-dessus de la pédale de frein. Le fait de faire ça, ça peut paraître bête, mais finalement si j'ai déjà le pied au frein, je supprime la distance que je parcours pendant le temps de réaction. Ça veut dire que du coup je suis déjà prêt à m'arrêter. En fait je prévois un éventuel danger. Ici dans la même idée, pareil, j'aborde une intersection, on observe, essayez de dire avant moi ce que c'est, est-ce qu'il y a un marquage est-ce qu'il y a un panneau Donc là j'arrive, je salde le passage à droite si quelqu'un arrive, priorité à droite. Et là ce qu'il y a d'intéressant c'est que souvent dans vos commentaires, dans vos mails, vous me posez la question, mais dis-moi Anthony, mais en quelle vitesse je dois aborder une priorité à droite Mais en fait, c'est pas moi qui aurait la réponse, c'est vous, en fonction de votre visibilité. Là, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je serai plutôt en deuxième, d'accord Je serais en deuxième, 15 km/h, pied au-dessus du frein. Si jamais la visibilité elle est meilleure, 50 km/h, je serai plutôt en troisième. Si vraiment c'est très très large. Visibilité magnifique, 70, je suis plutôt en quatrième, etc. Mais attention, si quelqu'un arrive, vous devez le comprendre, il faudra être en mesure de vous arrêter en sécurité. Si vous pilez et que derrière on vous rentre dedans, ça ne va pas le faire non plus. Allez, je vais terminer du coup la vidéo avec cette intersection, sinon ça va être un petit peu long. Cette fois-ci, pareil, nous on a de la chance d'avoir les marquages tout neufs, tout refait. C'est dès le passage pointillé au sol, triangle vers le bas angle vers le bas, c'est aussi pour ça qu'il a cette forme c'est que de dos je dois être en mesure de le reconnaître, idem par rapport au stop donc je vais pas supprimer la vidéo l'ancienne sur les priorités à droite mais vous voyez, vous prenez pas tant la tête que ça vous devez être en permanence dans la recherche et souvent l'erreur que vous avez au début c'est de fixer, si vous conduisez et vous faites ça voilà. Là, à ce moment-là, c'est sûr que côté droit, vous allez louper, mais terriblement d'informations. Encore là, c'est des priorités à droite. C'est dimanche, c'est calme, mais en plein centre-ville, si vous avez des feux, des piétons, des portières qui s'ouvrent, ça va vite être très compliqué. Allez, je vous en mets une dernière. Ici, Anthony, est-ce que ça, c'est une priorité à droite Eh bien là, finalement, c'est vous qui allez répondre. Regardez, là-bas au fond, il y a une maison, mais est-ce que la route, elle est goudronnée Est-ce qu'il y a un panneau Est-ce qu'il y a un marquage Maintenant, vous mettez votre commentaire dans la vidéo. J'y répondrai, mais dans quelques jours, pour ne pas spoiler. Donc nous, on se revoit bientôt les gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire. Mamie, il faut mettre la troisième. Là, on est en sur-régime complet. Donc mettez un commentaire, mettez un like si vous avez aimé, partagez la vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On se revoit bientôt, mardi 18h. À plus les gens.